Avec ta voix, slime tu devrais te tenter à faire du slam. Alors, pourquoi pas Mais hein encore faut-il avoir un thème. Oh, genre sur, euh, sur le Nord, par exemple Au Nord, c'était les coraux. La Terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Pas mal, c'est de toi Ouais, ouais, euh, total pro. Bonjour à tous. Ceux qui me suivent depuis longtemps ont certainement déjà vu une modélisation de lampe de mineur de ma part. Maintenant ce modèle était compliqué à assembler et nécessitait beaucoup de support donc j'avais décidé à l'époque de ne pas partager le fichier. Cette fois-ci je suis donc parti sur la modélisation d'une lampe de mineur en prenant deux contraintes. La première que ce soit facile à imprimer et à assembler, la deuxième que ça nécessite le moins de support possible. On y va pour la modélisation. On est plus dans le résultat d'une modélisation que dans une vraie modélisation, là, non euh, Alors, euh, tu vas rire. Tu sais que je fais des lives Twitch maintenant. Ouais, bah, le mardi, tu fais un live gaming, et puis euh, le week-end, tu fais un live plutôt bricolage, modélisation, peinture, enfin, tout ce genre de choses, quoi. Bon, bah, sur celui où j'ai modélisé la lampe de mineur, j'ai oublié de cliquer sur enregistrer la vidéo. le boulet Excuse-moi de revenir encore mettre mon pied dans ta modélisation, mais euh, ton diffuseur là, il n'y a pas moyen de le transformer en lithophanie. Mmh, C'est une bonne idée, ça. On va voir ce qu'on peut faire. Avant de faire la lithophanie, on va d'abord sélectionner deux photos. Et pour sélectionner ces deux photos, ici, j'ai pris deux exemples de précédentes impressions que j'ai réalisées. Au niveau des informations importantes, l'une d'entre elles est d'aller vérifier et récupérer les dimensions de la photo. Donc là on voit que c'est une dimension qui fait 4032 x 2268 pixels. Donc je la deuxième. Elle fait les mêmes dimensions. Donc je sais que la hauteur que je vais prendre de base sera 2266, 2268 pixels de haut pour 2 x 4032 pixels de large. Donc maintenant on va aller ouvrir un éditeur de photos. Dans mon cas ce sera GIMP. Donc, Lorsque vous êtes dans votre outil euh, de traitement d'image donc euh, moi j'ai pris GIMP, ça pourrait très bien être Inkscape ou euh, Photoshop vous prenez ce que vous voulez vous allez commencer par créer une nouvelle image aux dimensions attendues donc tout à l'heure on a pris les mesures, on a vu qu'on voulait quelque chose qui en largeur allait faire deux fois la largeur d'une image 16 e donc 8064 80, dans mon cas en tout cas et en hauteur, on a vu que la hauteur d'une de mes photos c'était 2268 donc je commence par faire cela je valide maintenant que j'ai mon fond je vais pouvoir importer mes images donc je vais importer la première image que je vais mettre le plus à droite possible alors veillez à ne pas avoir de marge blanche tout autour car au niveau lithophanie le blanc c'est le moins de couches possible si vous avez ça sur un détour ça va faire une petite fragilité dans votre lithophanie une fois imprimé en tout cas donc ensuite vous mettez la deuxième photo le plus à droite tac donc là c'est fait ensuite vous allez dans donc là vous voyez dans mon cas j'ai une petite ligne euh, sur le côté euh, c'est avant tout pour l'exemple donc de votre côté n'hésitez pas à faire un réglage bien plus fin ensuite je vais aller faire une un export et je vais aller tout déposer dans mon dossier et je sélectionne du coup ma lito je sélectionne le titre lito.jpeg le jpeg c'est très très bien ça suffira donc j'exporte exporter et vous pouvez constater que j'ai maintenant mon image donc maintenant on va aller se rendre sur le site islito une fois que vous arrivez sur le site Islito, le lien est en description de cette vidéo, vous allez commencer par sélectionner un type cylindre. Puis ici, vous allez décocher cette avant-dernière case. Donc moi j'ai cliqué sur traduction automatique, ça s'appelle recadrer. Mais chez vous, c'est ce bouton-là, c'est l'équivalent. Vous sélectionnez 70 ici, et ensuite vous sélectionnez une hauteur de 70 également. Ici, hop et donc là, vous voyez, vous avez la forme déjà de votre lithophanie. Une fois que cela est fait, vous allez pouvoir un petit peu jouer sur l'épaisseur et la profondeur euh, du cadre. Au niveau de tous les, les autres paramétrages, vous pouvez les laisser tels quels. En tout cas, pour moi, ils ont fonctionné. Une fois que cela est fait, vous allez pouvoir aller sur télécharger, télécharger une image. Vous sélectionnez la litho que vous avez préparée tout à l'heure. Vous revenez, voilà, donc là il est chargé. Vous revenez sur le modèle et vous allez voir que c'est en train de faire le traitement sur votre image. Donc là vous avez votre lithophanie. Donc on voit bien que d'un côté j'ai le T-Rex et de l'autre côté j'ai Mini Lourson. Vous cliquez sur télécharger. Donc là vous avez la possibilité de sélectionner lithophanie plus attributs, lithophanie ou juste les attributs. Moi je me contente de télécharger juste la lithophanie. Et vous téléchargez votre fichier STL. On en a fini pour la partie IsLito. Donc maintenant pour pouvoir assembler la lithophanie avec le filetage, nous allons commencer par importer le filetage. Donc le filetage vous pouvez le récupérer directement dans les fichiers que j'aurai mis à votre disposition sur Cults. Donc là on a donc notre première partie. On va aller dans File, Import, On Append. On ajoute la lithophanie. Cette partie-là peut prendre un petit peu de temps en fonction des capacités de votre PC. Maintenant que votre lithophanie est arrivée, vous voyez qu'il y a une petite fenêtre qui s'est ouverte. Alors vous allez appuyer sur CTRL pour sélectionner les deux euh, objets. Une fois que les deux objets sont apparus, cette fenêtre est arrivée. Là, vous allez cliquer sur COMBINE. À nouveau. Cette étape pourrait prendre quelques temps en fonction des capacités de votre ordinateur. Une fois cette action réalisée, vous voyez que vous n'avez plus qu'une seule pièce ici dans la petite fenêtre. Vous pouvez donc aller cliquer sur File, Export, choisir un nom à votre fichier STL, cliquer sur Enregistrer, vous pouvez l'ouvrir et vous visualisez que la lithophanie s'est bien vue. Ajoutez le filetage et voilà, vous avez votre lithophanie prête à être assemblée sur la lampe de mineur. Et ouais, je vous attaque dès maintenant avec le sujet euh, que tous les youtubeurs euh, finissent toujours par aborder dans leurs vidéos. C'est le sujet du abonnez-vous et activez la cloche et mettez un like si cette vidéo vous plaît. La raison est simple, euh, je ne sors des vidéos que quand j'estime qu'elles sont prêtes à sortir et que j'en suis satisfait. Donc elles ne sortent pas forcément à des euh, délais vraiment très très fixes. Donc si vous ne voulez pas les louper, il faut activer la cloche pour être au courant lorsque je sors une vidéo. Je ne vais pas vous la faire à l'envers, hein. lorsque vous mettez un like, le but c'est de référencer un petit peu mieux ma vidéo. Maintenant quand vous vous mettez un like, ça vous aide également. Globalement, lorsque vous mettez un like sur cette vidéo, YouTube se dit tiens tout à l'heure, j'ai un autre viewer qui a également aimé cette vidéo, mais juste avant, il avait regardé cette autre vidéo. Et bien, YouTube va vous proposer cette autre vidéo et vous aurez donc l'occasion potentiellement de découvrir une nouvelle chaîne et une vidéo qui vous intéressera également. Après avoir tout imprimé, voici tout ce qu'il reste en support et bordure. Aux faibles pertes de plastique que vous, vous allez euh, consommer pour imprimer ce modèle, moi je rajoute ces pièces là, euh, qui sont des pièces que j'ai imprimées mais qui ne s'assemblaient pas, qui avaient des décalages ou euh, des problèmes de marge, euh, mais ça vous ne l'aurez pas, donc ça c'était ma version bêta. Alors pour l'assemblage vous allez avoir besoin euh, bah, d'un câble électrique, moi je l'ai choisi doré puisque euh, ma lampe est en euh, argent et or, euh, maintenant vous pouvez le prendre en blanc ou en noir, c'est euh, selon vous. Bon, bon, en tout cas, il est doré. Je l'ai pris avec interrupteur, ça sera plus pratique pour la suite. Ensuite, il vous faut une douille de type E14. J'ai pris E14 parce que les ampoules sont plus petites et ça sera plus facile de les faire rentrer dans la lithophanie. Ensuite, j'ai imprimé euh, trois pièces ici en argent. Euh, dont le chapeau alors ça pour le chapeau je vous conseille d'avoir une paire de gants pour pouvoir le mettre parce que la tranche est relativement euh, fine et quand vous allez mettre votre main pour visser euh, vous pourriez vous, vous couper un petit peu je parle d'expérience et ensuite il y a les trois pièces dorées donc on va passer à l'assemblage donc on commence par prendre la pièce de base et on va passer le câble dedans Tac et donc là n'hésitez pas, hein, on le rentrera plus tard, mais euh, n'hésitez pas à bien prendre de la longueur pour être à l'aise pour le montage suivant là on va sortir, alors j'enlève la bague, elle me servira plus tard et vous faites votre branchement électronique dans l'ordre donc là, donc ce que je ne vous ai pas dit, c'est évidemment il faut un tournevis pour pouvoir fixer la douille N'hésitez pas à bien serrer surtout. Donc faites attention, il euh, y a une petite partie métallique ici qui va venir se mettre en contrainte dans les petites dents qui à l'intérieur. Donc une fois que c'est vissé, c'est fini. Hein. Euh, vous ne pourrez plus le démonter, sans casser en tout cas. Hop. Donc vous entendez, ça a bien craqué. Donc là. Ça, je peux plus le démonter, plus proprement en tout cas. Donc là, une fois que j'ai ça, la douille, je viens la mettre dans le trou pour cet effet. Et je vais fixer avec la bague. Hop. Vous serrez bien. Vous récupérez la longueur pour qu'il y ait juste bah, le nécessaire à l'intérieur. Hein. Ensuite vous prenez le fond, vous venez le visser ici, Tac. le juste bras bien serré. Vous prenez la bague, la bague qui a les trous sur le dessus. Vous venez la mettre ici et vous vissez là également. La première fois il peut être nécessaire de, de bien viser pour le filetage pour qu'il se forme bien. Mais Là vous voyez, ça, ça se fait quand même plutôt calmement. À ce moment-là, je vous conseille tout de suite de venir brancher euh, l'ampoule et on va déjà vérifier qu'au niveau électronique, tout est bon. Donc on met ça, on branche, ça fonctionne. Donc on peut continuer, je laisse l'ampoule puisque de toute façon elle est installée. Là vous prenez la lithophanie, vous la prenez dans le bon sens, vous vérifiez bien et pareil, vous venez ici pour la visser. je revérifie l'allumage déjà on va voir si euh, la couleur passe bien hop c'est bon, on voit bien ce que je voulais faire je redébranche, vous redébranchez toujours hein. vous travaillez pas sous euh, sous tension on va préparer la partie grise maintenant Donc, c'est là que vous mettez votre gant pour pouvoir mettre ça pareil là le début du filetage peut être un petit peu compliqué à mettre Sinon, ça se met plutôt bien. Hein. Voilà. Donc euh, avec le gant, au moins, vous pouvez serrer pour bien le mettre. Ensuite, vous venez mettre cette bague-là, juste ici. Je suis une droitier, ça marchera mieux comme ça. Voilà. Vous prenez la cage, vous venez la mettre. Alors ça, c'est vraiment la pièce la plus euh, fragile. Du montage donc vous venez la mettre ici globalement en fait en dessous il y a une rigole donc ça va être maintenu par la rigole donc vous venez mettre cette pièce là hop, et délicatement vous venez poser pour bien centrer vous forcez pas le filetage normalement il va se faire tout seul ça va s'embrayer voilà jamais vous appuyez jamais vous n'appuyez là dessus à chaque fois que vous prenez vous serrez sur les parties vraiment solides et voilà, la lampe est montée. Et vous avez plus qu'à en profiter. Euh, attends, j'en ai une autre, j'en ai une autre. Les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qui n'ont pas dehors. Alors, qu'est-ce que t'en penses Ouais, c'est pas mal, mais on va peut-être garder ça pour un second single, non Bon allez, comme je vous l'ai déjà dit, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche, mettre les likes. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire rendez-vous sur la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao